Bonjour à tous, euh, on est le 24 août, euh, ce matin j'aimerais faire un tour d'horizon euh, au niveau économique, au niveau politique aussi, euh, sur tout ce qui s'est passé hier qui était euh, une journée assez mouvementée euh, euh, à cause du discours de Powell. En fait, euh, on essaie de créer des événements, des, de faux événements euh, à propos de ce que va dire la Fed euh, pour faire en sorte que le marché puisse, euh, on dit, repartir. Euh, comme je vous ai dit souvent, je pense qu'on est vraiment dans des sommets au niveau du marché. Il euh, y a des des inconsistances, faire à croire qu'on peut repartir un marché alors que ça fait déjà dix ans qu'on connaît une croissance des indices boursiers, de l'économie en général, mais on voit très, très bien que là, ça commence à se gâter. On voit bien que les courbes, les, les courbes de rendement qui sont inversées. On peut comparer la deux ans, dix ans, deux mois. Euh, ce qui arrive en fin du compte le, toutes ces inversions de courbe là euh, révèle quelque chose c'est qu'on est on a un manque de confiance totale en la, le long terme sur l'économie c'est qu'on va donner des rendements plus euh, plus hauts mais en fait qui qui ont tous baissé il faut pas se, se se cacher le rendement de 2 ans a, a vraiment baissé le, le, le yield le, le rendement sur les bons du trésor qu'on parle ici a vraiment baissé donc euh, euh, Powell ou peu importe qui parce que ce matin Trump euh, invite Powell euh, en lui disant si euh, tu veux démissionner il n'y a pas de problème je ne te tiendrai pas. Donc il y a un peu une guerre entre Trump et Powell. Trump veut vraiment que les taux d'intérêt euh, baissent d'une manière drastique pour suivre un peu l'exemple du reste des pays du monde de sorte que les exportations soient plus faciles à faire mais en pensant que ça va repartir de la machine mais euh, honnêtement, je ne penserai vraiment pas qu'on va partir de la machine en baissant les taux d'intérêt, il, il y a quelque chose de plus profond qui se trame au niveau de l'économie, c'est que la dette, la dette, encore la dette, on compte sur la dette pour nous sortir du pétrin, euh, la dette, dans le fond, ça se trouve être euh, simplement un pansement, euh, on injecte des capitaux dans le marché en pensant que l'économie va se porter mieux. Euh, c'est complètement faux. Euh, si on injecte euh, de plus en plus de dettes, ben, de manière personnelle, c'est pareil. Euh, un jour, il va falloir payer. Ou si c'est pas nous qui payons, ce sont nos héritiers, nos enfants. Ou euh, dans ce cas-ci, au niveau des, des gouvernements, c'est des générations futures. Je regardais la comparaison entre les dettes des pays, les produits intérieurs bruts, et on est presque tous à 100%. Il y a le Japon qui est 240 quelques pourcents. C'est effrayant. Donc, c'est vraiment une situation qui est, qui est critique. Je pense qu'on est prêt à, comme je vous ai dit, ça fait deux ans que je dis le, que j'ai le même discours. Je pense qu'il n'y a rien qui a C'est que le, on prend les principaux indices qui se construisent en ce moment, ça se trouve être euh, un sommet, un sommet qui perdure depuis deux ans maintenant, euh, depuis euh, 2018, début 2018, fin 2017, début 2018. On va voir ça sur les graphiques euh, tout à l'heure. Donc, euh, hier, ce qui s'est passé, c'est une situation assez particulière. À Jackson Hole, parce que le président Powell a parlé, euh, Trump euh, lui aussi a, a parlé. Euh, donc, ce qui est arrivé, c'est que les principaux indices sont tout simplement, se sont écroulés. Euh, ça se maintenait, on savait pas trop ce qui <rire> ce qui arrivait. Euh, l'or a explosé, euh, continue son chemin, mais on est à ce matin, je pense, c'est 15, 26. Euh, ça va fermer 15, 26, 15, 30. Donc, euh, l'or a pris. 27 dollars l'argent 34 sous euh, ce qui est particulier aussi c'est le fameux dollar américain le dollar américain euh, a vraiment on va qu'à aller voir ça ici le dollar américain a vraiment fait euh, ça un peu euh, ce qui s'est passé hier euh, à Jackson Hole, Jérôme Powell faisait son discours. Euh, C'était censé être, être un discours vraiment, vraiment important qui euh, changerait peut-être la, la donne, mais euh, nullement. C'est dans le fond ce que Powell a dit, ben, c'est ce qu'on savait déjà. Il n'a pas euh, il y a pas fait de, de, de, de déclaration qui aurait pu changer quoi que ce soit. De toute façon, je pense que les cartes euh, sont, sont mises, le jeu est sur la table. Et, ce qu'on attend, c'est euh, euh, vraiment là, une correction, une grande correction du marché qui va faire en sorte que euh, peut-être qu'on va rebâtir sur de nouvelles bases. Et c'est ça qui est en train de se parler. Ça fait des années que ben, moi j'en parle, mais aussi euh, euh, surtout euh, <rire> Jim Rickard qui parle de ça. C'est que on aurait peut-être, puis plusieurs commencent à en parler, un reset euh, monétaire. Euh, depuis 1944 euh, les accords de Bretton Woods, c'est là qu'on a euh, vu que après la deuxième guerre mondiale, les américains étaient les plus forts économi économiquement, excusez. C'est là qu'on a euh, on a pris le dollar américain comme base euh, sur la planète et on a euh, euh, accoudé euh, 35 dollars euh, euh, l'once d'or. Au dollar américain et toutes les autres devises sont en rapport au dollar américain donc c'est le dollar américain qui a l'hégémonie c'est le dollar américain qui a l'hégémonie depuis, euh, depuis euh, 1944 et là on se trouve à, à être à la fin de, ce, de cette période qui a vraiment euh, créer une catastrophe dans plusieurs pays. Euh, là, en ce moment, on se trouve à avoir euh, des, une dette de 22, on est rendu à 22, euh, 22,5 000 milliards aux États-Unis. Euh, et euh, Il y a plein de pays qui gonflent leurs dette, en, surtout depuis 2009. On est parti sur la dette en pensant que toute l'économie euh, croîtrait, mais non. Les, les, les bah, presque tous les, les actifs ont été soufflés d'une manière euh, de manière exagérée, et là, on, sort, on, on est avec ça, on vit avec ça. Donc, hier, ce qui est arrivé, c'est sûr que c'est rien qu'une journée, là, ça ne dit pas grand-chose, mais on a vraiment connu une grande, grande correction. Ici, on a notre Standard and Poor, euh, le, euh, qui a perdu 70 points à peu près, le Dow Jones 500, je pense que ça a fini à 591, on va aller voir ça tout à l'heure, le VIX, l'indice de la peur, s'est mis à exploser. Euh, donc tous les secteurs étaient euh, à la baisse. Euh, euh, on a eu un petit rebond à la fin de la séance, mais hum, d'après moi, ça ne pas. Le rendement de 10 ans s'est écroulé lui aussi. Euh, continue sa chute. Euh, donc la yield curve est 2 ans, 10 ans, c'est vraiment inversé. On est dans le territoire euh, négatif. Euh, et l'art, bien entendu, euh, a performé. Euh, euh, on s'attend à ce que l'or puisse bientôt euh, aller à 600, et même, certains disent, euh, 1,600 Donc, euh, euh, c'est ce qui est arrivé. C'était une journée assez dure pour euh, les principaux indices. Mais surtout, ben, tout à l'heure, on venait là-dessus, surtout pour le dollar américain. Et c'était, je dirais, tout prévisible. À un moment donné, le dollar américain ne pourra pas... Euh, se maintenir à ce prix-là. De toute façon, c'est la volonté de Trump que le dollar américain euh, s'écroule euh, ou, ou à tout le moins euh, baisse pour pouvoir, en, en pensant que ça va aller mieux pour euh, les exportations. Euh, mais il y, y, y a un indicateur qui nous, qui nous révèle que c'est indéniable, le dollar américain va, euh, va tomber, va chuter. Euh, je veux aller voir aussi une nouvelle qui n'est pas sans, sans avoir créé un certain effet. Euh, C'est sur le fameux reset monétaire que plusieurs parlent. Euh, C'est euh, Mac Carney, qui, euh, qui était euh, le président de la BOE, qui se trouve être la banque de, de, de, de, de l'Angleterre. Euh, mais il a déjà été président de notre Banque du Canada, il faut, faut se de ça, Mike Carney, donc euh, là il est sur la fin de son mandat, je pense même qu'il a démissionné, donc lorsqu'on démissionne comme ça on peut peut-être dire plus qu'on pense, plus ce que l'on pense, et c'est ce qu'il ce qu a dit vendredi, euh, on parle ici du discours de Powell qui a été euh, un discours un peu ennuyeux, je pourrais même dire plate, donc euh, il a pas donné de nouvelles informations, euh, tout le monde euh, s'attendait à ce qu'il disait, à ce qu'il dirait ce qu'il a dit, puis il l'a dit, puis ça a pas été euh, très très très, euh, ça n'a pas débalancé les marchés. c'est surtout lorsque euh, l'ancien banquier de Goldman Sachs, euh, l'actuel euh, gouverneur de la banque euh, d'Angleterre qui, qui est sortant, c'est le, le gouverneur de la banque d'Angleterre il a dit dans son discours euh, une, une proposition assez radicale, euh, qui a été révélée à Jackson Hole, aux États-Unis, appelant, euh, je vous lis textuellement, « Appelant à, à remplacer le dollar américain par une monnaie de réserve, <coughs> monnaie de réserve, euh, dans le cadre d'une refonte radicale de l'ordre monétaire financier. » Et économique mondiale. Euh, ça, ça voudrait dire tout simplement que McCartney vient d'ouvrir sa grande trappe. Euh, euh, l'idée était déjà euh, euh, émise par plusieurs, mais là, on est, euh, euh, vous pourrez lire l'article sur mon site, je l'ai mis, Bourse Technique. Donc, euh, là, l'idée était déjà émise, mais là, on se trouve à être euh, avec euh, des outils. Euh, qui nous permettrait de changer la donne au niveau du système monétaire euh, euh, mondial. Euh, bon, il parle de de devises adossées à l'or, bien entendu, c'est ce que Jim Rickard dit, dit euh, si on pouvait euh, euh, réadosser la, la dette des États-Unis à l'or, ben l'or prendrait la valeur d'à peu près 10 000 l'once. Donc, euh, c'est des choses qui sont quand même possibles, qui paraissaient farfelues, mais qui sont possibles. Même, il y en a d'autres qui parlent de crypto-devises qui pourraient être... Euh, adossé à l'or, peu importe. Donc, euh, on se trouve à être dans une situation, à être dans une situation qui est quand même assez catastrophique au niveau de l'économie mondiale, parce que les les, les premiers soubresauts de l'économie mondiale commencent à se faire au niveau euh, des données. Euh, de, tout devient de plus en plus catastrophique. Les coupes de rendement sont inversées pour presque toutes les valeurs. Euh, je parle de 2 ans, 10 ans, 3 ans, 10 ans. Euh, un mois, dix ans, trois mois, dix ans, ainsi de suite, donc on, on a une perte de confiance, euh, les, on, se ref, on se réfugie dans les bons du trésor, donc on a des bons du trésor américain, ce qui fait en sorte que les taux d'intérêt sur les bons baissent. Euh, ok, ça c'est la, la, la partie euh, qui, euh, qui survient euh, à propos de la perte de confiance euh, du euh, des taux d'intérêt, donc, de l'économie américaine, du dollar américain, mais Trump, lui, dit que ça serait une bonne chose que ça baisse encore plus. On ferait comme les autres pays. On va recréer encore de la dette, on va baisser les taux d'intérêt, puis on va repartir l'économie. Mais, M. Trump, on est au sommet déjà. Les sommets se construisent depuis deux ans. Donc, euh, ça va être à suivre. Aussi, je voudrais vous parler, bien entendu, de l'or de l'argent. J'ai mis sur mon site euh, globalmarket.ca euh, quelques. C'est quelques euh, textes que j'ai trouvés sur internet. Euh, j'ai fait une petite recherche hier, mais c'est quand même. Euh, on parle beaucoup d'or parce que là, dans le fond, on retourne à des sommets euh, euh, qui devraient être défoncés bientôt. Euh, c'est Peter Yu qui trouve, euh, euh, qui dit que la fête donne son feu vert au rallye de l'or. <rire> Euh, le président de la Fed, M. Powell, a indiqué que la Fed ferait le nécessaire pour maintenir l'économie en mouvement et donnerait un nouvel élan au prix de l'or. De, de lire en <rire> c'est pas la, exactement ce que dit, euh, mais euh, euh, donc la Fed est en train de perdre le contrôle de la situation, c'est un peu ce qu'il dit. Euh, euh, L'économie, la, la macroéconomie est en train de se dé détériorer euh, rapidement. Les, les Chine a augmenté ses tarifs en ripostant aux tarifs de Trump. Donc, euh, Puis même lui, lorsqu'il écrit l'article, il dit euh, « notre point de résistance est 1522 dollars, mais on a dépassé ça ». Euh, ben 1527, 1530 ça joue dans ces coins-là il euh, y a des troubles euh, politiques qui se produisent en ce moment C'est euh, ben, le fameux Brexit, Brexit qui va arriver c'est maintenant Boris Johnson qui se trouve être au contrôle euh, euh, du pays donc euh, lui il est pro-Brexit il ne devrait pas avoir de problème ça va arriver et puis il y a le, le fameux euh, Hong Kong où euh, les manifestations euh, perdure, euh, euh, parce que dans le fond, l'histoire un peu coin rapidement, c'est qu'il y, y a eu une, une, guerre, une guerre entre les Anglais et les euh, Chinois, euh, dans les 1800 que c'est la fameuse guerre de l'opium, où euh, on connaît très très bien, le, le, le, via l'histoire, euh, la guerre de par les livres de Tintin. C'est comme ça moi que j'avais découvert ça, euh, avec euh, Tintin et le lotus bleu, euh, bref, cette guerre s'est euh, terminée et on a donné le territoire, qui est une île de Hong Kong aux Anglais. Ben, on a donné la conclusion de la guerre. C'était ça. Les, les Anglais ont pris Hong Kong. Euh, mais il y avait un, un signe, à euh, Au bout de 99 ans, on devait redonner Hong Kong à la Chine. C'est ce qui est arrivé en 1997. Donc, après euh, les signatures de traités, après la guerre de l'opium, euh, Hong Kong a été donné aux Anglais pendant presque 100 ans et est revenu en 1997. Et je me souviens encore qu'en 1997, dans ces coins-là, il y avait beaucoup de Chinois qui s'en venaient un peu, qui se déplaçaient de Hong Kong avant un petit peu 1997 parce qu'ils craignaient que la Chine euh, euh, reprenne le pouvoir de Hong Kong, euh, mais d'une manière. Euh, pas une territorial mais d'une manière idéologique et euh, plusieurs Chinois sont, ont quitté euh, Hong Kong et il y en a plusieurs qui sont venus au Canada euh, dans l'Ouest du Canada on, on le voit aujourd'hui euh, Vancouver la Colombie-Britannique il y a beaucoup beaucoup de Chinois d'asiatiques mais surtout de Chinois qui sont ils ont commencé qui ont commencé à venir dans ces temps-là euh, donc aujourd'hui c'est plus les mêmes raisons pour bien entendre Mais là ce qui arrive c'est que euh, au niveau politique euh, euh, OK, on va retourner ici. Au niveau politique, on se trouve à avoir... Au niveau politique, on se trouve à avoir une décision qui a été prise, euh, qu'on pouvait expulser les euh, citoyens de Hong Kong vers la Chine. C'est à cause de ça que ça a fait euh, une vraie, euh, des, des, des, vraiment des émeutes importantes, euh, des rassemblements importants. Et, et là, on, la planète est en train de constater que dans le fond, euh, Hong Kong, euh, la Chine euh, veut reprendre Hong Kong. Hong Kong, mais d'une manière idéologique aussi. Parce que Hong Kong euh, euh, se, con se considère comme indépendant, mmh. vraiment. Euh, Hong Kong n'est pas intéressé à faire, euh, à être sous la tutelle de la Chine, même si le territoire est devenu euh, euh, chinois depuis 1997. Il euh, y avait un genre de période de transition qui devait durer 50 ans, je pense, étant, Je pense de mémoire, c'est dans 2047. Où ce que le, le tout le territoire serait complètement complètement cédé et là on suit pas ces règles. Euh, on impose à Hong Kong des règles chinoises et surtout euh, l'économie depuis euh, une vingtaine d'années, on le sait très bien en Chine, euh, a connu un essor. Donc euh, on est en mesure de de montrer un, de montrer de la force, de, de montrer nos dents euh, à Hong Kong et au reste de la planète que dans le fond on veut reconquérir les territoires perdus c'est la même chose avec euh, Taïwan mais pour l'instant il y a rien là qui se passe euh, Taïwan c'est une histoire qui relaie qui qui euh, dans, qui s'est créé Taïwan, l'île de Taïwan, c'est dans le, le coin de la Révolution euh, avec Mao Zedong euh, On pourrait voir ça un petit peu plus tard. C'est euh, c'est la Chine, euh, la, la Chine Taïwan, qui était la Chine plus capitaliste, n'a jamais accepté d'aller dans la Chine, euh, la Chine euh, révolutionnaire de Mao Tse Donc c'est ça qui est un peu le. L'histoire de tout ça, mais tout ça pour vous dire que ce qui se passe sur euh, la planète au niveau de Hong Kong, au niveau du Brésil on parle souvent, mais Hong Kong, si les Chinois entrent euh, sur le territoire de Hong Kong, l'île de Hong Kong, avec les armes, euh, il va se produire beaucoup, beaucoup de bouleversements euh, euh, socio-économiques et ça va continuer à créer des tensions, ce qui va faire euh, probablement monter encore l'or. Mais l'or ne euh, monte pas euh, à cause simplement des tensions géopolitiques, l'or monte euh, à cause du fait qu'il y a des fondamentaux très très solides, c'est l'actif qui était, l'actif l'or, les orifages du qui était la moins valorisée sur la planète, et euh, on commence à changer euh, euh, un peu la mentalité de ce qui arrive à cause de ce qu'on voit donc euh, ce soir il y a un autre article que j'ai pris que l'or euh, continue à monter parce qu'on a des euh, des guerres comme la guerre commerciale qui s'intensifie avec la Chine tout ça donc euh, c'est à suivre mais dans le fond les faits c'est les chiffres les chiffres euh, euh, Parle d'eux-mêmes, euh, vous avez rien qu'à regarder ce qui se passe au niveau euh, de la macroéconomie, euh, les chiffres parlent d'eux-mêmes, on n'a pas besoin de faire une recherche très très exhaustive pour comprendre qu'on est euh, en ce moment dans une période euh, très très très euh, euh, dangereuse et même euh, près du... Euh, on est dans une période près du... Bon, peut-être un crash, plusieurs parlent de ça, bon, on aurait peut-être un crash en octobre, donc, la meilleure manière, peut-être, d'aller euh, conclure tout ça, c'est d'aller voir les fameux graphiques. Euh, on va y aller sur OK. Euh, je vais commencer rapidement par le Standard Poor's. Hier, on a eu euh, la correction, mais sur une semaine. Je regarde le graphique vraiment hebdomadaire pour me donner une idée de ce qui s'est passé. On avait perdu 800 points. On est, on avait remonté un peu. Et là, maintenant, on, a, on a, hier, on a connu... Euh, une descente assez importante sur une journée. On va y aller pour vous montrer comme ça, mais regardez ce qui s'est produit. On avait eu une descente, je pense, c'est 800 points ici, ici. Et là, on avait eu... Euh... Donc, on est encore dans une période de consolidation, mais euh, j'aime mieux me, me servir des graphiques à hebdomadaire et même euh, mensuel pour avoir une meilleure idée de la situation. Donc, euh, standard and poor, Dow Jones, aussi une perte importante. Surtout, c'est la tendance qu'on voit que la casure ca ici est arrivée vers le bas. Et euh, euh, ça, ce sont les moyennes mobiles 20-50 qui équivalent à peu près à 50-200 sur un graphique euh, long terme. Euh, OK, je vais vous montrer rapidement la situation avec un graphique mensuel. Je vais enlever comme ça ici, ça va me donner une meilleure idée. Euh, graphique mensuel, comme je vous avais dit, le RSI ici techniquement euh, est très très faible. Ce qu'on avait connu comme montée, ben, c'est ça, on, on a toujours euh, une, euh, une puissance d'achat qui est moindre avec le temps. Euh, sur le graphique mensuel on voit très très bien que je prends le Dow Jones, ça pourrait être la même chose sur le Standard Poor Nasdaq, la construction du sommet ici euh, se fait à long terme on est, on est stagnant depuis deux ans, ça fait deux ans à peu près, pas encore mais près de deux ans que qu'on est stagnant ici euh, euh, je regarde au niveau des technos, des technologies tout le secteur euh, technologique euh, qui est très très semblable à ce qui s'est passé en 2000 donc euh, là aussi il y a de la faiblesse au niveau du RSI euh, donc c'est un peu la situation au niveau de, euh, des indices, c'est à peu près les mêmes choses même si on irait euh, le DAX euh, c'est encore plus faible le CAC Sommet ici qui, qui se construit à long terme. Donc, euh, c'est un peu la situation au niveau des indices. Hansan. Okay, c'est le et ce Composite Index de Chine. Donc, euh, c'est un peu la situation. Donc, euh, si on regarde ce qui se passe au niveau euh, des indices mondiaux, ben, on est en grande faiblesse, voire même près d'une correction qui pourrait perdurer. Euh, cependant, je pense personnellement que euh, Trump et euh, son équipe, euh, peut-être avec des tweets, <rire> vont essayer de maintenir les marchés jusqu'en 2020 euh, pour euh, passer l'élection avec un bilan pas trop négatif, des indices boursiers, parce que pour lui, euh, c'est son cheval de bataille euh, au niveau de. Euh, du combat qu'il peut gagner au niveau des élections. C'est si je gagne euh, ou si je maintiens les indices, euh, j'ai une très très bonne chance de l'emporter en disant que l'économie va aller bien. Donc, ce qu'il pourrait avoir, c'est encore du surplace ici, euh, pendant un, un bout, jusqu'à ce que les élections arrivent. Très très possible. Donc, avant de passer à l'art et un peu l'économie, euh, j'aimerais vous parler du, euh, <coughs> du fameux dollar américain. Le dollar américain, alors, si on regarde à long terme, ça c'est mensuel, on voit qu'il <coughs> y a une période de consolidation qui se produit ici. <coughs> Je remarque une faiblesse sur les l'RSI, sur le MAC, C'est pas encore à, à la renverse au niveau du graphique mensuel, mais pourquoi? J'aimerais vous montrer ce qui s'est passé hier en une journée, c'est euh, ça, c'est ici, cette euh, grosse descente euh, euh, qui a fait en sorte que la montée qu'on avait connue, qui est, on avait connu une montée jusqu'à presque 99 euh, points, on a eu une correction, une montée 98-48 et là 97-26, donc euh, c'est ce qui est arrivé hier à cause du fait que on commence à douter sur la capacité du dollar américain au niveau mondial, euh, qui est la devise principale, qu'elle euh, perdure euh, pour toujours euh, dans le temps et qu'elle euh, soit la devise euh, principale pour euh, tout le monde tout le temps. Mais c'est pas ce qui arrive en ce moment. On commence à douter du dollar américain, des banques de Chine, euh, la Russie aussi. La Turquie plusieurs autres pays qui ont été dévastés par la hausse de dollar américain veulent se départir du fameux dollar euh, US euh, pour euh, peut-être avoir une nouvelle économie où les devises pourraient être annoncées à l'or, qui est une valeur plus sûre, plus stable. et C'est la raison pour laquelle on, on achète de l'or euh, en fou. Les banques centrales achètent de l'or, euh, ce n'est pas une coïncidence que les banques centrales euh, on sait très très bien qu'il va probablement, peut-être, euh, on va vivre ça très bientôt, vivre un reset monétaire, comme euh, Marc ce qui dit, euh, c'est euh, un peu ça, là. on pourrait vivre un reset monétaire, euh, c'est pas le premier d'ailleurs, euh, en 40, 44 après la deuxième guerre mondiale, on a eu aussi un reset mo monétaire, en 1971 aussi, en, en, en, en, en séparant le dollar américain de l'or cest que les devise devenait complètement flottante euh, au rythme du marché. Et ça arrivé en 1913, après la Première Guerre mondiale. Je ne me souviens pas exactement de l'année. Euh, donc, euh, ou peut-être à la fin de la Première Guerre mondiale, peu importe. Euh, donc, on est dans cette situation-là. Je vais aller voir l'économie rapidement. Euh, économie. Euh, au niveau du... Euh, Nous allons ici, bien entendu. Euh... Ah, ok, c'est ici. Bon. Le taux directeur. Je voudrais vous montrer quelque chose rapidement. Ça, ça se trouve être le taux directeur américain que la Fed euh, euh, change. Elle a le contrôle, contrôle là-dessus, qu'elle prétend, prétend avoir le contrôle. Et je vais vous montrer de deux ans. On va prendre la même échelle de temps, par contre. Euh, c'est assez important. On va y aller par semaine. Ici, je suis. On va y aller par semaine. Ça, ça se trouve être. Ça, ça se trouve être euh, la, la, les taux de la Fed. Et puis ça, ça se trouve. On va essayer prend de prendre la même échelle, excusez. 2000. Comme ça. Comme ça. On est à euh, une échelle pas mal semblable, Là, on n'est pas du tout, euh, ça ne consiste peut-être pas parfaitement, mais ça nous donne une bonne idée. Comme je vous dis, ça c'est, ça ça doit être le taux de deux 2 ans qui est guidé par les marchés. Lorsqu'on achète des bons du de trésor 2 ans, on, on a acheté euh, plus de bons du trésor les derniers temps, donc le taux euh, des bons du de trésor euh, s'est mis à baisser. Si on regarde ici la similitude de ce qui se passe au niveau du taux 2 de ans et du taux que la Fed dit contrôler, eh bien ici on a on regarde là, les périodes, c'est la même chose, c'est du coquille collé même même chose, ça c'est plus lisse un peu, mais c'est la même même affaire. Dans le fond, euh, les bons du trésor, lorsqu'on ajoute des bons du trésor deux ans, on a euh, 1,52 d'intérêt maintenant. On avait à un certain moment donné trois. 3% en octobre 2018 et là on se trouve euh, les bons du trésor sont achetés donc les rendements des bons du trésor euh, baissent euh, c'est normal euh, on, on achète des bons euh, euh, du trésor euh, euh, en grand nombre donc euh, les euh, le prix de, de, du rendement du bon du trésor si on, je parle de celui de deux ans non pas du 10 ans euh, du 2 ans euh, baisse donc euh, la FED qui est ah, qui dit être indépendante, a ah, cette pression aussi du euh, du rendement des bons du trésor deux ans. J'ai fait euh, <coughs> une comparaison, vous la voyez vous-même, c'est directement la même chose, c'est du copier-coller. Donc, euh, la FED doit s'aligner avec euh, les rendements du bon du trésor. Euh, euh, émis par le marché et en ce moment euh, on est sur un plateau donc ce qui me fait dire que euh, les rendements vont diminuer euh, c'est officiel euh, le temps va, va nous dire euh, quand probablement avec ce qu'on va connaître comme bouleversement au niveau de au niveau de, euh, de l'économie les bons du trésor vont suivre à la baisse maintenant je vais vous montrer euh, le dollar américain comparé à comparé à, à au, au, bon, on pourrait prendre le, les bons du trésor, ou, hein, genre, bon, on va essayer de changer la... comme ça, comme ça. Euh, ça, ça se trouve être euh, le deux ans, et on voit très bien, en, en gros, peut-être d'une manière moins évidente, là, avec les trous de la fin, mais c'est difficilement la même chose. Lorsque les taux montent, euh, le dollar monte, lorsqu'il descend, le dollar descend. Euh, c'est un peu en retard, c'est un peu décalé, comme on a on, quand même le, le, le schéma là, qui est très très semblable. Donc, euh, le dollar américain est à la croisée des chemins ici. Euh, les taux d'intérêt, deux ans, et même le dix ans aussi, euh, est à, sont à la baisse de 30 ans, je suis sûr, c'est <rire> sûr, 30 ans est vraiment à la baisse, donc on fait moins, de moins en moins confiance dans le long terme au niveau des, euh, euh, <coughs> des taux d'intérêt. Euh, tout ça pour vous dire, même on prend 10 ans, peu importe, euh, je vois qu'on est dans une situation très très précaire et on pourrait, euh, dû au fait que les taux d'intérêt, euh, euh, presque tout tous les taux d'intérêt sur différentes périodes sont à la baisse. Eh bien, le dollar américain va suivre cette baisse ici à la à grande satisfaction de Donald Trump, euh, parce que lui veut vraiment que qu'on euh, on euh, euh, qu tombe avec des taux d'intérêt plus, plus bas. Donc, c'est ce que je voulais vous montrer, la comparaison entre les taux que la Fed dicte et le marché, ce que le marché dicte. Euh, pour terminer, on va aller voir l'or, les cryptos ça se maintient, par, par contre 10 000, on est on est 10 000$ ce matin euh, mais je suis moins sûr. je sais qu'il y a eu une folie d'achat ici, mais on est là, je ne sais pas ce qui va arriver on va suivre ça euh, <rire> je pense que c'est n'est pas salé comme l'or mais on verra donc euh, là je vais vous montrer un peu euh, on va retourner à nos notre affichage régulier. Ça. ça, ça se trouve être... Euh, l'or, euh, premièrement. On va aller vous montrer l'or. L'or qui poursuit euh, sa montée. Comme je, je vous dis ici, la cassure avait été... Euh, euh, euh, c'est fait dernièrement. Euh, tous nos indicateurs euh, sont. Bon, Peut-être qu'on est en zone de surachat, mais une zone de surachat, comme ici euh, c'est arrivé, quand la montée est arrivée, on a des corrections, mais le marché, lui, continue quand même. Il euh, faut pas trop se préoccuper de ça lorsqu'on est en, en tendance haussière. et C'est ça qui semble se produire en ce moment. Regardez ici, rendu comme le.. Le, le MAX est rendu qu'il soit au-dessus ici. Euh, le RSI, c'est pareil. Euh, Au-dessus du milieu ici, c'est ce qui est arrivé euh, euh, tout le long de la montée euh, de 2008 jusqu'à 2011. Là, je ne le mets pas plus loin, là, mais pour vous donner euh, rien qu'un exemple, bon, ben là, on est dans la même situation. Euh, tous les indicateurs nous montrent qu'on est, euh, qu'on qu s'en va vers la hausse encore. Là. Mon échelle n'est pas bonne ici, je ne comprends pas qu'on qu poursuit la hausse euh, de l'or. Euh, le prix réel est à 1515. Ça se trouve être mon, mon programme qui flippe. <rire> euh, donc, euh, au niveau de l'or, on continue de la monter. Au niveau de l'argent, on est moins euh, on est moins encore en montée évidente, là, mais ça s'en vient, ça va très bien. Là, euh, euh, on a eu notre cassure, on est rendu à 17,39, donc euh, on devrait continuer une montée assez importante. Et ici, on voit quand ça décolle, ça décolle rapidement. Au niveau des orifères et euh, des argentifères, ça se trouve être l'indice X a eu. Et là aussi, on poursuit la montée. Il euh, n'y a pas trop de surprises dans ce qu'on voit. La même chose au niveau des, euh, des indicateurs RSI MAC. Euh, je pourrais aller voir euh, GDX GDX, on continue on, on continue la montée euh, c'est la même chose, tout va très bien on devrait euh, battre euh, le sommet ici très bientôt qui se trouve être une résistance donc euh, peut-être qu'on va, va résister un peu, on voit très bien ici, le sommet ici, le sommet ici mais après ça il n'y a pas de résistance il y a peut-être ici les creux qui peuvent donner un, un, une certaine résistance mais euh, ça va bien euh, au niveau du, des petites, des euh, juniors, des minières juniors, euh, c'est la même chose, on devrait euh, dépasser le de 50$ euh, assez rapidement, il y a First Majestic euh, euh, Silver que je suis beaucoup parce que dans le fond ça se trouve être un, un des grands producteurs d'or avec euh, Kate Neumeyer, et euh, on voit très très bien que lorsque ça décolle, euh, quand ça a décollé en 2016, on est parti de dans les coins de 3 dollars, on s'est rendu au sommet de 17-18 dollars. Donc euh, c'est euh, un, un, un titre qui monte assez rapidement. Même chose ici, 24, 3-24. Euh, je suis aussi euh, First Mining qui n'a pas encore décollé. Euh, ça devrait euh, euh, se produire bientôt, la raison c'est que c'est euh, Kurt Neummeyer qui se trouve avoir fondé euh, trois entreprises, First Quantique Mineral, euh, First Majestic Silver et First Mining Gold euh, dernièrement, euh, donc euh, les bases sont solides, l'équipe est solide, euh, euh, je suis, euh, de ce titre-là euh, la raison, c'est que je pense que l'équipe est très, très solide. Ils ont 23 ou 24 concessions non exploitées encore. Euh, beaucoup d'onces d'or euh, qui devraient euh, sortir de terre peut-être dans un an, deux ans. Mais en tout cas, euh, je sais pas ce qui va arriver. C'est pour ça que je le mets dans la, ma liste de surveillance. Il y a bien entendu euh, l'ETF le euh, Beta, Beta Pro euh, canadien. Qui lui aussi euh, est parti de 10 on est rendu à 20 on a doublé en vraiment pas une longue période de temps, on est rendu à ça, donc euh, il y a un paquet d'autres, euh, euh, excusez, ça, euh, qui continue, qui avait explosé depuis 2015-2016. Euh, donc non, l'or va bien, il faut être très euh, en, faut être embarqué dans le marché, être très patient, euh, pas, euh, pas euh, acheter et vendre. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'acheter des orifères et de les conserver pour très, très longtemps, parce qu'on je crois que le marché de l'or peut perdurer pendant au moins cinq ans et peut-être au-delà, peut-être dix ans. C'est ce qu'on entend un peu partout, mais on verra. Mais on suit ça de près et vous pouvez aller sur mon site boursetechnique.com pour suivre les nouvelles qui sont plus euh, économiques, techniques, euh, l'analyse technique. Et euh, sur go où c'est un site que j'ai créé dédié justement à suivre les, ce qui va se passer euh, durant les, les prochaines années euh, au niveau du marché de l'art.